Tout autour de nous Tout autour de nous Tout un coup Tout autour de nous Tout va si bien Voilà l'été Faut tout oublier Se mettre à rêver Au soleil chanter Chanson d'été Faut se laisser aller Sans toi Je ne sais pas Où poser Mes pas depuis L'air de plus en plus essoufflé pour se balader, trop pollué, trop motorisé. Lâche ton volant. Je ne suis pas comme toi, tu n'es pas comme moi, mais tout dehors, on y